Per dança, per dança, per Donc, loupa-tu, souvent ce qui se passe, c'est que, que quand le monde rentre loupa-tu, c'est que se pause sur le pêle d'erreur. Et à qui, au de malais, qu il malaise, à vous départ, puisque loupé, il est déjà pausé. Donc, la clôture est à quoi okay, d'accompagner tout, qu'il y a dit l'empare, qu'accompagne, qu'accompagne. Accompagnent, qu'est-ce que vous dites, empar, et hop, et hop. Ou à voilà, la qu'avec une solution qui du façons à la fille qui a dit Elle un père battu et du façons ». Ou par exemple, donc elle et du et pas vous pouvez tourner partie. Per danse, per danse, per danse, danse, danse.